Chers traders et investisseurs, vendredi 31 mai, bonjour. Ça y est, nous sommes devenus baissiers. Euh, effectivement, toutes les nouvelles se conjuguent et vont toutes dans la même direction. Les ch nouveaux chiffres macroéconomiques sont mauvais. Le président américain ne cesse de rajouter l'huile sur le feu avec euh, cette nuit les taxes mexicaines qui devraient augmenter de les taxes sur les produits mexicains qui devraient augmenter de 5% par mois donc le, le marché a maintenant cassé des supports majeurs ou atteint des supports majeurs il a clairement une tête baissière euh, nous avions comme objectif 11 685 sur le DAX dont nous étions éloignés en début de matinée et maintenant nous l'avons touché à 11h30 l'heure à laquelle nous nous parlons et puis euh, donc euh, tout ça se conjugue, comme je viens de le dire, pour des, une direction très baissière. Mais néanmoins, n'oubliez pas que les marchés fonctionnent exactement comme, le, comme les marées. Et euh, ça veut dire que lorsque vous avez une grande vague, l'eau se retire après. Et donc, il faut faire attention aux, aux réactions, ou euh, je dirais pas haussières, mais au retour de marché. Euh, donc il faut faire très attention au moment où vous entrez en position euh, en particulier lorsque vous avez un horizon de temps assez faible. Enfin tout ça pour dire que ce matin nous avons eu bien évidemment une une journée, une matinée limpide et facile. Euh, nous avons réalisé dès le 8 heures du matin un trade short sur le DAX qui nous a donné à l'heure à laquelle nous nous parlons, plus de 100 points de cette réalisation maximale, c'est-à-dire une médaille de diamant. Nous vous souhaitons, nous verrons bien comment vont réagir les états unis cet après-midi, encore une fois, et surtout la clôture américaine. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et de très bons trades.